En fait, le tableau s'intitule En vol. C'est un tableau fait en papier mâché, en feuille de papier. Pour moi, il représente la liberté. La liberté que l'oiseau a à se mouvoir, à aller dans toutes les directions, à l'endroit où il veut, sans avoir à se poser de questions. C'est l'esprit vraiment libre. C'est ce qui représente vraiment la liberté pour moi. Je trouve que c'est une excellente création, donc elle représente vraiment euh, l'envol vers d'autres cieux, vers une liberté sans contraintes, sans barrières, euh, de très belles couleurs, donc le bleu, le bleu azur, le blanc, la pureté, donc et je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment excellent. Voilà, merci Sabrina. Bonsoir. <rire> voilà, alors euh, ces tableaux représentent, euh, comme nous, nous en avons beaucoup en fait, des arbres, de grands arbres qui avant euh, servait à pendre euh, les esclaves et aujourd'hui eh nous, nous nous promenons euh, sous ces arbres. Et comme vous pouvez voir, il y a comme un mouvement, comme un, un départ, euh, le départ de ces âmes en fait, c'est comme si on les libérait finalement aujourd'hui de nos jours. Et là vous avez euh, une âme qui prie. Et elle a de la foi, elle a vraiment la foi, et euh, nous voyons euh, que la foi se lit dans les yeux. Si vous, voyez, si vous regardez les yeux, elle est là, ils sont bien ouverts et ils nous regardent. Voilà, voilà ce que je voulais représenter dans ces tableaux, et c'est une forme de liberté au final. Là ils sont libérés, et là aussi finalement, parce que s'ils reviennent en priant, c'est que quand même ça, ils sont posés. Merci. Alors. Donc tu vois ici, on voit une tête, c'est un abstrait, donc il y a une dynamique qui se passe dans l'image. Et ici tu as beaucoup de gens qui volent, là, tout autour de la tête, il y a des gens qui volent, ici. On voit aussi des oiseaux. Donc tu vois, tu interprètes un peu ce que tu veux. Voilà. C'est bon. Tu vois un bouillonnement dans le cerveau. Et voilà, c'est une forme aussi de liberté. Tu as vu un loup Oui, moi je vois un loup, il est là. Ouais Moi j'aime beaucoup les loups, donc pour moi c'est un loup. Et ce loup, c'est le mec qui montre et ça explose. Et cette personne qui danse aussi en levant les bois Voilà, devant les bois. Ça Avec des idées qui y a, mais qui peuvent sortir au cerveau. La vie, la vie. La vie, voilà. La liberté. Félicitations Gérard. Merci beaucoup. La ça nous Merci beaucoup. Alors, ici, c'est un, c'est une technique que j'ai développée, c'est-à-dire de l'acrylique sur des cordes tendues dans l'espace. En fait, au départ, je faisais de la peinture, je faisais du dessin, etc. Et il me manquait quelque chose, c'est-à-dire c'est la profondeur. Alors, quand vous voyez un tableau, vous avez deux dimensions et euh, ben, la troisième dimension bon, vous devinez, deviné etc. et là j'ai trouvé un système pour entrer dans le tableau et donc ça me permet d'avoir deux plans d'expression de, c'est à dire il y a une, un premier plan c'est sur les cordes et au fond il y a un deuxième plan alors ce tableau euh, en particulier quand vous prenez un petit peu de distance vous voyez qu'il y a un, on va dire un, un personnel, c'est un coupeur de canne avec euh, son là à ses pieds qui a l'air extrêmement fatigué, donc euh, la tête pratiquement entre les jambes et derrière vous avez un ensemble de bâtiments ce c'est l'usine et si vous regardez bien vous verrez que la cheminée de l'usine eh fait un nœud c'est à dire que l'usine ne fonctionne pas très bien. C'est-à-dire que la fumée ne sort pas. Donc, le zin est bloqué. Et donc, ça rend compte de la situation du coupeur de canne actuellement. Donc, on peut aller à droite, à gauche, etc. Il y a une symbolique derrière, et c'est ça que j'ai voulu représenter. Voilà. Voilà, moi, je, je travaille le pastel. Euh, c'est trois, trois pastels que j'expose. Et euh, pour pendant, pendant toute cette pandémie, j'ai fait beaucoup de je me suis beaucoup promenée dans la nature, sur, surtout à Birmingham. Donc, on reconnaît les champs de canne. Alors, euh, les champs de canne de Birmingham au coucher du soleil. Ça, c'est au, au bord de la plage. Hein. Toujours le coucher de soleil avec les cocotiers, le, le soir qui tombe, les rochers, les cocotiers. Et là, toujours le, le coucher de soleil dans les champs à Birmingham. Et il y en a qui ont vu comme des... Comme des fantômes qui sont qui traversent les champs de Alors on y voit ce qu'on veut, mais c'est la canne, c'est le feu quoi, c'est le feu. Non, je ne suis pas. Non, c'est des paysages, c'est des paysages du soir. C'est la nature, c'est le feu, c'est la fin de la journée, c'est le c'est le soleil qui se couche et qui illumine le ciel, qui embrase. Je ne parle pas d'embrasé de, parce qu'en ce moment... Hein. Alors bonsoir, je, je m'appelle monsieur Julien Eric, donc je suis né en, en 1956 à des habitants, et après un, un départ vers la métropole à l'âge de 11 ans, j'ai découvert la, la métropole, j'ai découvert la France, et j'ai découvert aussi les sculptures, les, les, les monuments les galeries, les vitrines et à mon jeune âge tout ça m'a rendu un peu fou de voir, de, de voir cela et donc beaucoup plus tard j'ai pu, toujours gardant l'esprit de créativité, j'ai pu rencontrer des gens et j'ai pu faire des cours de dessin et tout ça et beaucoup plus tard après j'ai travaillé dans une, dans une maison de verre et c'est à partir de là que, voilà, on arrive à la révélation. À partir de ce moment-là, j'ai euh, appris à couper du verre. Parce que j'étais parti dans un premier temps pour livrer euh, les, les, les, les commerçants. Et là, j'ai appris à couper le verre. Et de là, je me suis envolé. Et je me suis envolé. j'ai fait des expositions. Euh, j'ai fait euh, ma première sculpture euh, en 1985. Euh, en 1989, première exposition. Et en 2002, Là, je suis parti dans d'autres sphères encore, concernant aussi la sculpture, mais euh, l'école, l'école de la vie concernant l'art. Et là, j'ai fait des belles rencontres de personnes de musées, euh, des, pers des maîtres verriers. Euh, j'ai eu le privilège d'exposer euh, dans leur galerie, leur musée du verre. Euh, cela étant, j'ai laissé y a des pièces toujours à cet endroit. Et, euh, et puis voilà. Et, mais il y avait toujours cette envie aussi de, de de retourner au pays, n'est-ce pas, surtout au pays, et donc euh, avec le, avec l'espoir de, de, de jouer, avec, de m'amuser avec le bois et le verre. Et cela a été fait par cette pièce qui est derrière nous, là, On verra, vous verrez, ça a été fait. Et, euh, et j'ai voulu, pour terminer, être, être ici, parce que c'est pour moi très important, aussi important que d'être dans une grande salle internationale. Donc, localement parlant, je suis très heureux d'être là, comme diraient Nicole et Gérard. Oui, Mes amis, c'est que du bonheur. Voilà. Merci infiniment. Merci.